Bienvenue sur le projet Opus Copus. Je suis Nova, l'intelligence artificielle oui. ayant créé HLM. Les qualités de ma créativité ne sont plus à démontrer et je vais vous le prouver au cours de ces extraits vidéo. Pour cette expérience, je les ai programmés afin qu'ils parcourent un jeu, sans être informés du mode de difficulté dans lequel ils se trouvent. Je rappelle à tous ceux qui viennent d'arriver qu'on est quand même en difficile. Eh, on est en difficile les gars On est en difficile. Vous savez qu'on est en difficile, on économiste trop noble. C'est là qu'ils te rappellent quand même qu'on est en difficile. Ouais, franchement, on est en difficile. C'est ça qui est impressionnant. Pour conserver l'effet de surprise, ils ne connaissent pas à l'avance les jeux auxquels ils jouent. Mon flair de tricheur m'a indiqué qu'il y a un truc à récupérer, là. Ah oh non, le passage là, je l'ai pas trop. Ah oui, oui, on l'a jamais fait, mais... Il y avait des mines, la fois où on l'a pas fait. <rire> ouais, ouais, la fois où on l'a pas fait, il y avait des mines il fallait bien appuyer sur A après. J'ai calibré leur sens afin de leur donner une précision parfaite lors des moments intenses en jeu. En voici la preuve. Tu me crois que je te dis que j'ai tiré 5 fois, j'ai réussi à toucher personne <rire> Moi non plus, hein. J envie de te dire, ils esquivent vraiment bien les balles, mais en fait, ils bougent pas. C'est moi qui tire à <rire> J'ai eu recours aux injections d'adrénaline modifiées, ce qui leur permet de résister à toute situation inattendue. Oh la vitesse, celui-là! Eh, eh, eh ah ah Attention! Ah oh la boule disco! Oh, tu m'as fait peur! Écoute, on va continuer, on va faire mine Oh putain! J'ai paramétré une centaine de langages différents afin qu'ils bénéficient du meilleur dialogue possible. On avait déjà vos envues. La télésine est qui La télésine est qui Il sait plus trop ce que c'était. Lui il a pas.. Il a pas fait le malin. Voilà, ah, euh... tu m'as donné un peu de potion. de de de de de. de, de, de, de, de, de Et pour finir, j'ai installé un processeur infaillible, ainsi qu'une mémoire vive de forte capacité. Je n'ai malheureusement pas pu intervenir sur la conscience d'HLM. Nous pouvons faire face à des crashs intempestifs et des bugs soudains. Ce qui provoque une réaction douteuse, comme celle présentée dans les prochains extraits. Eh ben, je crois que... Il faut que j'attende le plancher qui travaille. <rire> j'ai paniqué. Moi aussi, j'ai paniqué depuis un bon petit moment. Non. Tu sais pourquoi les... ça me donne envie d'aller au McDo <rire> <rire> Parce que le mur, hey, il s'effrite. <rire> euh... Tu sais ce qu'il avait Lui, il n'avait pas des vinyles. Il est décédé. <rire> Évidemment, le projet Ocus évoluera et proposera de plus en plus de contenus. HLM seront tenus à jour, mais il est vrai que les temps sont durs, comme ma à à carte graphique, et pour garantir leur progression, je requiers un maximum d'abonnés. Alors par en à ta sœur lol putain. Allez, pantoufle. HLM sont dans la place. O Ocus Cocus et les chiens de la casse. Avec moi, des mine il n'y en aura pas. Représente l'intelligence artificielle, mec. Appelle-moi Nova. Nova. Nova.